Leadership, je quitte la planète TX183, je rentre à la maison. On approche. Leadership demande autorisation d'atterrir. C'est chou, me! Enfin, normal. J'ai attrapé ce satellite de Rheinstein. Ah! Alors, il faudra que j'isole la radioactivité. Attention à la ah. Le voilà! Décontamination des des Professeur Bonjour capitaine Voici mes trouvailles de tx Ah je suis impatient de voir ça On par un espèce de contenant Et il y a des trucs dedans oh. Effectivement Quel beau coffre. Pourquoi il était rempli de pierres et de métaux Ils étaient sûrement minéralophiles. Ils collectionnaient des minéraux. Ouais, bah ils auraient été dingues sur Diamanta. Il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser. Ça reste que des cailloux. Oui, c'est vrai. Du coup, les diamants et l'or, ça paraît voué. Euh, oui, on va pas s'encombrer de ces pacotilles. Mais le coffre, lui, a beaucoup de valeur. D'accord. Et sinon le deuxième truc. C'est tout doux. Ça me donne presque envie de lui faire des bisous. C'est un animal empaillé, Fundo. Ah Le peuple du Tex 183 aimait tellement leurs animaux domestiques qu'il les faisait empailler pour les garder éternellement auprès d'eux. c'est dégueulasse Mais du coup, c'est quoi comme animal Une licorne. Il y en avait plein à la forêt et c'est un animal nuisible. Ah ouais, ouais, le dernier truc, ça n'a pas l'air important. Donnez-moi ça oh, C'est tellement addictif. Oh, où avez-vous trouvé ça Dans la tribu Amazon. Oh, quel plaisir éphémère. On a dit sweet nous en faut plus, prof. Je retourne sur TX-183. On retrouvait. Vite, vite, Fundo. Des bububles. Des bububles. Fundo. Fundo, mmh. en avez-vous trouvé Non, à moi, à moi. Oh quel est ce bruit Coupe les communications. Mmh. Calum, calum, calum. Professeur, Professeur Qu'est-ce que vous faites dans cette tenue Il m'en fout Tout de suite Tout de suite Je réquisitionne un swatter Ok... Mais vous ne savez pas piloter Je repars à l'aventure La. Ouais. La. Ouais. La... La... La... La... La... Et voilà, si t'as kiffé la vidéo, n'oublie pas de liker et de partager. Il y aura d'autres vidéos explosives, donc si tu ne veux pas aimer, abonne-toi et clique sur la cloche Tu à trouver le troll à cacher. Dis-le dans les commentaires. Allez, à plus